Euh, je me suis présenté à Saint-Marc cette semaine dans le cadre d'un projet méta que j'ai établi qui est pour expérimenter avec l'avenir de la collaboration. On a fait un atelier de chant, on a fait euh, quelques ateliers de musique, de, de looping et des trucs comme ça, puis ça s'est vraiment bien passé. C'est vraiment génial. Vous le voyez comme... Les... Ça, il y, a, il y a le time signature quelque part. C'est 109.7 beats par minute. Alors, il, il est comme attaché à cette structure-là. Les églises, c'est des, des lieux de musique, c'est phénoménal, C'est la réverbération dans les églises et fait en sorte que l'église devienne partie même de l'instrument, devient l'instrument, devient la cage de résonance de la voix ou de la chorale ou de l'ensemble le, qui se produit. Puis ça, ça, ça, ça a un effet très enveloppant, ça a un effet très élevant aussi, donc euh, c'est sûr que moi je suis plus sensible à, cette, à cet aspect -là, musical-là. Et je pense que ce sont des temps de musique. Moi, j'ai amorcé un travail il y a à peu près 3-4 ans autour de la traduction de texte en langage binaire, puis que je, je les retranscris en toutes sortes d'affaires, son, image, etc. Avec Angela, on se disait, ça serait pas mal qu'à un moment donné, cet univers numérique que moi j'avais utilisé surtout pour rendre illisible justement des choses, le dogme, c'est-à-dire on va garder que la substance philosophique, spirituelle, des textes c'est par exemple, ou des mythes, puis de les rendre en images, c'est comme ça, à un moment donné il ne reste plus que cette esthétique-là qui est comme et après chacun peut se la réapproprier. Moi je suis plus la, la performeur là-dedans, alors on a pris un mot comme Elohim. On l'a transformé en code binaire. Dans ce cas-ci, le code binaire, dans mon corps, s'est inscrit par la droite et la gauche. Au lieu d'être 01, c'est droite-gauche. Donc 001, ça fait droite-droite-gauche. Et on a fait un parcours comme un parcours de labyrinthe avec, que j'ai marché dans l'église. Moi, j'aime faire des mosaïques collectives, j'en fais beaucoup, mais je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de significations. 47 personnes, 47 significations. Donc, l'idée de base, c'était qu'il y avait un cercle avec quatre cercles pour les paroissiens. Puis, autour de ce cercle-là, il y a toutes sortes de cercles, grands, petits, qui s'entrechoquent. Ça, c'est vraiment ce qui se passe ici toutes sortes d'idées, qui sont complémentaires ou pas. Il y avait l'univers tout autour, mais il surgit quelque chose à travers la mosaïque. La mosaïque est simple, est accessible et permet énormément de découvertes sur ce projet. Il y a eu beaucoup plus de musique cette semaine, la flûte était là, la guitare était là aussi, les cercles d'exploration vocale. Beaucoup de places pour les arts, beaucoup de, de personnes qui avaient envie de partager aussi, qui avaient envie de parler, qui avaient envie de passer un moment avec d'autres. Ça dessine cet aspect vraiment citoyen du lieu, cet aspect de rencontre, de lieu de convergence. Je pense qu'il y a un potentiel qu'on a vu cette troisième semaine de lieu où l'on peut rentrer quand on veut et rester quand on veut. Chose qui avait été mentionnée lors de la première semaine, n'est-ce pas, de qu'on librement, la ruelle, euh, etc. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la mer. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est un igloo. Il est beau ce pays, elle appartient aux Québécois. Quand on fait quelque chose, on le fait très bien. C'est pas, pas dans la chanson, ça. C'est pas dans la chanson.